Salut l'internaute, c'est Jemil, nous sommes le dimanche 27 juin et après mûre réflexion, ce matin, je suis allé voter ici à Paris. Car aujourd'hui, c'est le second tour des élections régionales et départementales. Dimanche dernier, le premier tour était marqué par un très fort taux d'abstention, 67% au niveau national, et près de 90% des électeurs de 18-34 ans. C'est du jamais vu sous la 5ème République. Je suis actuellement à Épinay-sur-Seine, ville située au nord de Paris, où 82,43% des électeurs d'ici ont boudé les urnes du premier tour. Un record absolu. On a mille questions en tête, qu'on va les poser maintenant aux habitantes et habitants dépinay sur seine mais aussi de Seine-Saint-Denis, le département le plus abstentionniste dîle de france C'est parti J'ai voté, là, euh, je, je rentre chez moi, mais sinon je viens de voter et c'était plutôt difficile, enfin... Est compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi Bah, en fait, c'est compliqué dans le sens où on connaît pas. Du... Enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas. Du coup, je suis rentré, on m'a expliqué comment faire et le processus, en fait. Oui, le processus. Ah, le choix. Non, le choix, je l'avais directement en... en y allant. Je voulais savoir si aujourd'hui, comme on est la, le second tour, est-ce que vous avez voté ou vous votez pas Comment ça se passe chez vous Je vote pas, et ça m'intéresse pas. Pourquoi ça vous intéresse pas Ça m'intéresse pas. Le, le politique, ça m'intéresse pas. C'est tout. Une raison particulière C'est, c'est ça. C'est mon raison. C'est ça. Raison. Ça Ça m'intéresse pas, c'est tout. Ta ville est euh, oui. une des plus euh, abstentionnistes du département. Mmh. Qu'est-ce que ça te fait de l'apprendre Bah... Honnêtement, c'est pas que ça me choque pas, mais c'est juste que euh, ces temps-ci, euh, le nombre de choses qui me choquent diminue de plus en plus. Alors apprendre ça, c'est pas trop euh, choquant. On peut comprendre euh, la, la, la frustration de certaines personnes de ne pas vouloir se déplacer. Pour diverses raisons, à... Après, on a toujours le choix. On a le choix de pas se déplacer. C'est pas le meilleur. On a le choix de... de venir, de voter blanc. C'est... C'en est, un hein. Et... pareil, on reste dans le... dans le respect de l'exercice. Et puis après, on a ce qui se présente au... au second tour, soit sur une liste, soit sur les régionales, ou... Euh, là, les tickets... Euh, de candidats pour les départementales. Donc euh... On a toujours le choix. C'est grave. Parce que... ça prouve que... enfin... si... Il y, y en a qui est élu, et eh ben il est pas élu parce que tout le monde a voté pour lui. Il est, il est élu parce qu'il y a une, il y, y en a eu qui vont voter pour lui. Il est pas légitime, mais si on voit de ce point de vue, il y a personne qui est légitime. Politique, pour moi, ça m'intéresse pas. Ils sont tous la, les mêmes. C'est tout. Trahison, scandale, machin, toujours pareil, quoi. Ce sont pareils. Et c'est la raison pour laquelle euh, jamais. Vous avez déjà voté avant ou jamais? Ouais. Ah, J'ai voté avant. Il y a eu donc un élément déclencheur? Il y a eu un jour où vous avez Hop et puis c'est quoi qui a fait que vous avez arrêté C'est tous pareil, c'est tous pareil, c'est tout. Et je vois que vous avez des enfants d'ailleurs, oui. et que le, les départements et régionales ont des compétences politiques qui traitent de l'éducation, de l'animation de, de territoire. Est-ce que c'est important pour vous Est-ce que vous en parlez déjà avec vos enfants de... de la... oui, oui, tout à fait. On en parle avec on en parle avec les enfants. Euh, bah d'ailleurs, au premier tour, au second tour, quand il y a d'autres scrutins, on, on les emmène. Voir justement l'atmosphère, comment, euh, comment se passe un, un bureau de vote Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, là, à 18 ans, euh, d'aller prendre du temps un dimanche, alors qu'il fait pas très moche aujourd'hui, d'aller voter Pourquoi t'as voulu voter absolument Ben... De base, je savais même pas qu'il y avait euh, que ça, il y avait un, un autre tour, c'est juste que mon père, il m'a dit... Euh, euh, tu pourras pas voter au premier tour, mais euh, au second tour tu pourras, du coup, bah, va voter. Ça suffit que ton père te le dise, ou alors c'est par conviction, quand même bah comme père me dit c'est vrai que c'est un plus mais je me, je me dis que je viens de rentrer dans les 18 ans alors il faut que je m'intègre un peu dans le monde des adultes et tout ça. Du coup c'est un bon départ je me dis. Donc c'est important d'inculquer ça euh, plus jeune et après d'expliquer euh, bah voilà, euh, l'importance L'importance de faire ça. Enfin après je sais pas, je ne suis pas encore euh, un adulte. quoi. Du coup j'essaye de m'intégrer petit à petit. Mais faut d'abord euh, euh, apprendre euh, à la jeunesse concrètement qu'est-ce que c'est, c'est quelque chose d'accessible et puis peut-être aussi réapprendre euh, aux adultes. Et donc là, plus jamais, rien ne vous fera euh, retourner aux urnes. Oh, la prochaine, oh, voilà, la prochaine. Au présidentiel oh, Peut-être ouais. L'importance et euh, euh, l'image qu'on véhicule, le fait de ne le faire ou de ne pas le faire. En t'intéressant à la politique. Ouais, la. La, poli la politique, je m'y intéresse... Euh... Je m'y intéresse, mais ça reste compliqué, quoi. Et comme je disais, le fait de le faire, c'est de... de s'exprimer, et euh, quand on a la possibilité de s'exprimer, faut toujours le faire. Voilà, on s'exprime. — Merci beaucoup. — Mais de rien. — Nickel. — Si vous avez un choix de vote, ça serait quoi ?— Mélenchon. — Et pourquoi ?— Parce que pour l'instant, c'est le meilleur. C'est le, le seul bulletin de vote qui vous... ferait aller aux urnes ?— Exactement. Pas quelqu'un d'autre. Bon bah, euh, je suis venu ici pour euh, trouver des gens qui ne votent pas. <rire> et en fait, une, je trouvais que ce sont des gens qui votaient, quasiment. Bon bah là, cette fois, on prend la voiture et on va aller direction Saint Denis pour voir euh, ailleurs ce qui se passe. Ouais. Alors Blaise, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu as été voté ou pas Ouais. Non, honnêtement, c'est plus euh, la pression parentale. Sinon, après, euh, je vote plus euh, sérieusement quand ce qui est euh, pré présidentiel, etc. Mais les régionales, ça te parle pas. Ça me parle pas. Et puis, il euh, y, y en a aucun qui me. Enfin, en off, je te, je te balance là. Tu m'as dit que tu savais pas qu'il y avait des élections aujourd'hui. Non, je savais pas du tout. Je n'étais pas <rire> au courant. <rire> C'est pas une... Oh Plein de gens Plein de gens n'étaient pas au courant, en fait Et, et euh, Est-ce que euh, tu te renseignes, quand même, toute seule Ou alors t'attends que ça vienne à toi Comment ça se passe, toi, avec la politique Est-ce que tu t'intéresses ou pas euh, Ni je me renseigne, ni euh, Je... Non. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. Donc même si tu savais, n'aurais pas été votée Non. Vous êtes commerçante, ici, et j'aurais voulu savoir si vous votiez ou non. Non, pas du tout. Ça me donne pas envie de voter. Que soit voter à gauche, à droite, au milieu, tout ça, c'est pareil. Ils sont... Mmh, non. Ça m'intéresse pas. Et euh, Est-ce que vous avez voté dans le temps ou jamais euh, Non, jamais, jamais, euh, non, parce que euh, je me suis pas intéressée par la politique, donc euh, ça me donne pas envie d'aller voter, non, pas du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu votes pas Pourquoi C'est quoi pour toi en fait tout ça Franchement, aucune idée. <rire> non, honnêtement, aucune idée. Enfin, ça ça m'intéresse pas et euh, je préfère faire quelque chose d'autre, quoi. Ouais, c'est bah ouais, pas... honnête, c'est honnête. Voilà. Et toi, même question Alors dès ce que tu as été voté la semaine dernière Non, j'ai pas été voté. j'étais au courant, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Euh, en plus, euh, ouais, je sais pas moi les candidats, c'est pas comme si euh, c'était. il y avait beaucoup de renseignements, on était beaucoup euh, renseignés en fait, donc euh, ça m'intéresse pas. Et comme euh, j'estime que j'ai pas assez de renseignements pour voter pour quelqu'un, bah du coup je le fais pas, je m'abstiens. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais les compétences de la région en matière politique Honnêtement non, je sais juste qu'à Saint-Denis c'est. Je crois que c'est communiste encore si, euh, si je me trompe pas, mais voilà, c'est tout, tu vois, je pourrais pas te dire plus. Donc tu sais pas ce qu'ils gèrent, le budget du département, tout ça, de la ouais. région. En fait, la... souvent je te dis ça comme ça, mais la, la, la région et le département, c'est euh, euh, l'école, c'est les transports publics, c'est. Ouais, euh, tu vois, y a, y a, y a, la, On a vu l'extrême droite faire euh, à fond sur la, la sécurité, mais c'est pas du tout ça, ils gèrent, pas la, ils gèrent pas la police et tout, ils gèrent euh, les choses du quotidien en fait. Et ça tu l'ignorais. Ça je l'ignorais carrément. Ouais. La politique, pour vous, c'est quoi Parce que si vous vous intéressez pas, vous avez une idée de ce que c'est. Et qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous dégoûte Qu'est-ce qui vous rebute à vous intéresser La politique, pour moi, c'est... du pouvoir. C'est... du pouvoir. C'est pas nous qui... Euh, qui décide, c'est la... c'est le gouvernement. Donc euh, Pour moi, c'est... ça change pas grand-chose, en fait. C'est tout. Moi, la politique <rire> Quelqu'un qui s'en met plein les poches. — Ok. C'est tout. — C'est tout. Tout. tout. Et pour toi, c'est quoi, la politique Ouais, quelqu'un qui s'en met plein les poches et qui décide de tout ce qui se passe... Euh, ...dans la vie. Dans la société. C'est tout. Donc euh, pour vous, la politique, c'est Macron qui décide pour vous quand ouais, vous rentrez chez vous le soir C'est ça. <rire> pas d'autre mot à dire. C'est ça. Et pourtant, le mot à dire, c'est le vote, par exemple. Un des mots à dire. Oui et non. Régional, quoi, voilà. Ça me passe euh, par-dessus la tête. C'est plus vraiment les présidentielles dont je m'en Et les municipales Aussi, aussi, ouais. Mais c'est comme les régionales un peu tu vois. Parce que le nombre de députés. Euh... Si jamais, imaginons que qu'on vous demanderait votre avis sur non pas des élections, mais des lois, décidez ce qui se passe dans votre ville. Est-ce que là vous irez voter Oui, peut-être. C'est possible. Si ça change quelque chose, oui, pourquoi pas Là, par exemple, ce soir, il va y avoir euh, le, le, la, le, le second tour. Il, il tourne là. Ce soir à 18h, c'est mort, c'est fini. Et la droite risque de rester au pouvoir encore, et, euh, et, et parce qu'il y a très peu de, de participation. Et, euh, et souvent, les gens de gauche euh, qui voudraient que ça change, c'est ça en gros, hein, ne participent pas parce que fait chier, ça change pas. Et en fait, mais en fait, on crée notre propre euh, truc. Pour le taux d'abstention de ouf qu'il y a eu là la semaine dernière, il y a plein de politiciens à la télé qui ont dit euh, ouais, mais c'est pas moderne. Il faudrait qu'on puisse voter sur les applications, machin. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou alors c'est bullshit pour toi de changer ça ouais ça pourrait le faire ça pourrait être une avancée après euh, surtout euh, pour les jeunes mmh. s'ils peuvent voter directement depuis une application ouais je pense qu'il y aurait moins d'abtention, mais tu le penses vraiment je retourne de toi tes amis tout ça le, le disent ou alors tu le penses comme ça, ça. parle pas mais euh, s'ils le savaient euh, s'ils avaient la possibilité je pense que parce qu'il y a aussi là beaucoup euh, je pense que le taux d'abstention il, il doit être dû aussi à la flemme Beaucoup de flemme. Je descends même si c'est en bas de chez soi, d'aller au bureau de poste pour voter. Alors qu'on peut, peut le faire de chez soi avec une application, ça réduirait, mais euh, je sais pas si ça réduirait significativement. Genre. Mais ouais, ça pourrait être une bonne idée quoi. Et un dernier mot peut-être à faire passer, je sais pas, un truc que t'as envie de dire. Votez, votez pas Marine Le Pen, votez pas Macron, votez Mélenchon, n'importe qui, mais juste qui plus de couvre-feu de confinement. Si vous avez un souhait de, à changer dans votre vie ou dans la vie des autres, de la communauté, de la ville, qu'est-ce que ce serait le plus urgent à changer Juste qu'il nous enlève les restrictions par rapport au Covid, après c'est bon, je demande plus rien moi. <rire> Franchement, pareil, pareil, vraiment, exactement la même chose. attends, moi que tu c'est intéressant que tu me dises ça, pourquoi, pourquoi euh, bah, du coup tu viens de dire voter Mélenchon Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui te ferait euh, plus l'autre, de lui et pas les autres quoi Pff, Mélenchon en soi, son programme. Après je sais pas si c'est juste euh, pour convaincre etc les minorités, euh, ouais, il a l'air plus proche du peuple, enfin euh, du peuple genre des d'ici. Après je sais pas si c'est juste pour convaincre, mais ouais voilà. Ouais. Et, euh, ouais, et puis euh, son côté, il est un peu plus cool, etc. ça joue quand même. Il a un petit charisme que les autres n'ont pas.. Il n'y a, a pas de problème dans vos vies ou dans les vies des autres gens qui vous entourent que.. Non Au niveau des retraités. Ah, ah. intéressant j'ai lu un article comme quoi une, euh, une dame âgée euh, ne mangeait pas à sa faim et ne mangeait pas tout court le, le soir parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Donc, ça, c'est. Ce euh, oui. Il y a plus de 10 millions de pauvres en France et ça croît à fond en fait. Depuis des années, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Euh, une pauvre, c'est moins de 1000 euros par mois. Et moins de 1000 euros par mois, comment tu fais quand tu vis ici ou ailleurs en France C'est chaud quoi. Et sur le programme, il n'y a pas une mesure politique qui t'a parlé Non. Enfin, pour moi, en fait, c'est c'est du bullshit, quoi, tout ce qui raconte c'est du bullshit. Son niveau programme. Est-ce euh, que, est que je gagnerai plus d'argent avec eux ou pas <rire> Est-ce que je paierais moins d'impôts, voilà, etc. C'est juste ça qui va m'intéresser, sinon tout le programme, non. L'écologie, un... socia... euh, le côté social, euh, les écoles, les, les, les crèches, euh, les transports, euh, non euh, J'y prête pas vraiment attention. Bon Après c'est vaste, il y a plein de choses. En vrai, y a plein... en vrai de vrai, si on s'intéresse, il y a vraiment plein de choses en fait. Il y a, y a les pauvres, il y a le racisme, il y a plein de choses en fait. En il fait, y, y a beaucoup de choses. choses. Il voilà, y a beaucoup de choses. Le transport public, la pollution, exactement. Euh, la situation, euh, le, le salaire. Ouais, euh, euh, grave. <rire> hein? ouais, ouais ouais Ah oui, Et surtout ça, ouais. <rire> surtout. Ah. Au niveau des salaires. Ah. Tu vois, on gratte la politique. Finalement, ça concerne plein de trucs. Oui oui, exactement. Mais en fait, on s'y intéresse pas parce que euh, on est dans notre bulle. En fait, on est dans notre on quotidien a et on a que même... déjà ça, ouais. Déjà le fait qu'on soit tout en train, on est tout en train de travailler. En fait, c'est même pas de la vie, c'est de la survie. parce qu'au final, on passe plus de temps à travailler qu'à faire autre chose. Et quand bien même on vote, t'as pas l'impression que ça change quoi que ce soit. En fait, une fois que les gens ils sont au pouvoir, bah ils te promettent plein de choses. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, bah ils changent pas grand chose au final. Donc ça donne même pas envie de voter. Enfin moi, c'est mon avis. Hein. Les, les politiques, ce, ce sont des mots mensonges. Pour moi, mais après je sais pas les autres qu'est-ce qu'ils pensent, mais j'aime pas la politique. Quand on pense la politique, euh, euh, en fait il y a rien qui change. C'est toujours la même chose, toujours c'est le même problème. Donc euh, ça sert à rien d'aller voter, on, on, on gâche notre temps et puis euh, c'est mieux de, de rester à la maison, euh, passer le temps avec les enfants, avec la famille, c'est tout. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Mmh. Votez pas, ça sert à rien. <rire> ça c'est faites un bon resto, une petite sortie, c'est mieux. Céline, faites la paix. Oui. Faites la paix, surtout. <rire> je te vois avec ton casque-là, ton scooter, t'allais partir. T'as fait le déplacement spécialement pour aller voter. Ouais, c'est ça, en fait. Et pourquoi C'est important hein, pour toi de voter Bah, je trouve que c'est un devoir civique, après, il faut le faire. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien, mais moi, personnellement, j'y vais par devoir. Je vote euh, pour le cœur, pour les gens que j'aime bien, et voilà, tu vois. Comment tu te sens, en fait Tu viens de voter à l'instant, là. Bah, j'ai le sentiment d'avoir... fait mon devoir. Genre j'ai fait un truc, même si euh, y a énormément d'abstention, que 60... Euh, y a plus de 65% de gens qui votent pas. Euh, je comprends aussi les gens qui votent pas, mais moi j'y vais, parce que j'ai la possibilité de le faire. Parce qu'on m'a éduqué à le faire, et... Parce que je trouve que les gens qui sont au pouvoir, finalement, ils ont... Bah, ils prennent beaucoup de décisions importantes, donc c'est... C'est important de le faire. Enfin, ils ont quand même du poids. Euh, moi, en tant que jeune, euh, je trouve que... Voilà, je, je, des fois, je regarde, je chine un peu pour voir quelles sont les possibilités pour les jeunes, les, disposi les dispositifs mis en place. Voilà, après Pécresse, euh, moi, c'est une... Euh, c'est une nana que j'apprécie pas, donc... Euh, voilà, si je peux apporter ma, ma contribution à travers mon vote, euh, je le fais. Tout à l'heure, tu n'avais pas le temps d'aller voter, mais... Par rapport au, au concours de, pour les écoles de l'année prochaine, mmh. j'ai beaucoup de travail, donc... Euh, donc j'ai pas le temps d'aller... Enfin, non, j'ai le temps d'aller voter, mais j'ai pas le temps de m'intéresser de, de assez pour bien voter, en fait. Et j'ai oublié de voter. J'avais oublié que c'était le second tour euh, aujourd'hui. Je préveillais pas forcément d'y aller parce que je suis euh, inscrite sur les mauvaises listes électorales. Je suis encore dans le 13e à Paris. Euh, voilà, ah j'ai pas encore. Euh... Non, il est quelle heure 18h19 C'est short short, ouais. Et tu fais le deuil, quoi. Et euh, je fais le deuil pour euh, ces euh, régionales. Je fais le deuil, ouais. Et pourquoi, du coup, tu avais pas. Dimanche dernier, t'as voté ou pas Dimanche dernier, j'ai pas voté non plus. Et pourquoi Est-ce que c'est vraiment genre parce que c'est loin ou vraiment pas de conviction, pas d'intérêt Dis-moi. Parce que c'est... J'aurais voté si ça avait été juste à côté. Mais c'était pas le cas. Et j'avoue que j'étais pas pris au tripes par... ces élections, donc Voilà. J'ai pas fait trop d'efforts, quoi. Moi, je me suis un peu forcé, parce que j'avais pas... tellement de candidats qui me faisaient... envie. Voilà, donc j'ai un peu voté par défaut, et Voilà, je me suis dit bah faut y aller quand même, voilà. Vote ou pas vote aujourd'hui Pas vote. Et dimanche dernier Non plus. Et pourquoi parce que ça m'est passé au-dessus de la tête, je trouve ça complètement voilà, on va dire euh, dépourvu de sens avec tout ce qui se passe, voilà. Donc euh. oui, non mais je comprends. Moi je comprends que qu'il y ait des gens qui trouvent pas ce qu'ils veulent dans les candidats actuels et dans les politiques actuelles et qui aient pas envie de se déplacer. Je comprends complètement. Et moi je comprends aussi. C'est la première fois que j'ai pas tellement envie d'aller voter, voilà. Tu portes de l'importance au, au fait de voter Bien sûr. Oui, je pense je pense que c'est je pense que c'est important, un minimum en tout cas. Pourquoi Ah parce que, euh, alors, pff, parce que si on vote pas euh, je pense que si on vote si, si on vote pas, et ceux qui votent euh, ils auront ce qu'ils veulent et c'est pas forcément bien. enfin... Je... — Tenir leurs promesses, ça serait déjà pas mal. Qui parlent pas pour ne rien dire, ça serait ça serait déjà une bonne chose. Voilà. Parce qu'on a franchement le, le sentiment qu'ils parlent, qu'ils nous promettent des choses, mais qu'après il n'y a plus personne derrière. quoi. Je sais qu'il y en a qui ont le même, qui sont dans la même situation que moi, mmh. manque de mmh. temps. Et, euh, et je sais aussi qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, je sais pas, mais il y en a pas mal qui disaient qu'ils se, ils voient plus trop l'intérêt de voter. Ils voient plus l'intérêt. Je sais pas pourquoi, mais enfin c'est leur avis, hein. Mais voilà. Comment vous vérifiez d'ailleurs ça Comment, en tant que citoyenne qui vote ou qui vote pas, vous, vous vérifiez, vous comparez les discours avec les actes Comment vous faites pour vous bah, on se dit que les choses ne changent pas en fait. Donc on aille voter ou pas, les choses ne changent pas. Vous le sentez comment ça, les choses qui changent pas Ben. Dans votre, euh, vraie, votre réalité bah, Ne serait-ce qu'à Bobigny ou dans le 93 en général, euh, la délinquance elle est toujours au rendez-vous. Euh, oui. Les politiciens, eux, n'y oui. sont pas. Donc euh, on voit pas de différence, aucune. Donc après on se dit, mais pourquoi aller voter en fait Et, et, et euh, politiquement, est-ce que toi, tu es du genre à te renseigner Est-ce que tu vois. Tu sais d'ailleurs qui préside la région en ce moment pécresse en ce moment. Exact, tu savais qui se présentait en face ou pas du tout Est-ce que tu avais quelque chose qui te donnait envie Pas vraiment Pas vraiment non. Vas-y, explique-moi un petit peu Ça m'intéresse sans grand plus et surtout ces régionales m'ont pas pas particulièrement euh, touché, j'ai pas je suis pas je suis passé un petit peu à côté quoi. Vous avez voté un jour ou jamais Franchement oui je vote pour les présidentielles, il m'est déjà arrivé aussi de voter pour des départementales, ce genre de choses, mais après, voilà, ça nous passe, on se dit que ça nous passe au-dessus de la tête avec le temps qui passe, le temps qui court, les choses avancent pas du tout, donc après, on se dit, ben, pourquoi aller voter Parce que beaucoup de personnes nous disaient aussi, au micro, que y avait cette déconnexion-là, les gens se s'informent pas, se sentent pas informés, pas. ils connaissaient pas, par exemple, les compétences politiques de la, régi de, de la région et du département, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur ce niveau-là Vous qui êtes parents. Euh, déjà, euh, ne serait-ce que scolairement, euh, il faudrait au moins expliquer le rôle de la région, le rôle de... de, de, de, la, de la... mairie, le, ce qui fait quoi dans, dans... le système, parce que personne le sait, en fait. Qu'est-ce que c'est pour toi la politique d'auto du haut des 18 ans Oh là euh, qu'est-ce que c'est, je sais pas, mais euh, Oui, ça euh, me, me, Je pense que c'est assez important, quand même, la politique. Donne-moi une définition, tiens. Quelqu'un je, je, Quelqu'un qui a 18 ans, pour lui, c'est quoi Je te dis politique, bam, tu me balances un truc. C'est quoi, la politique euh, bah, c'est embêtant, parce que je vais faire des sciences politiques l'année prochaine, mais j'arrive pas à donner une dé Ils définition. Qu'est-ce qui expliquerait justement le fait qu'on passe à côté Le fait que tu étais pas forcément au courant Est-ce que c'est le côté médiatique qui était pas assez présent Est-ce que... Les présidentielles, pourtant... Elles sont là elles sont hyper médiatisées aussi, donc euh, c'est vrai que c'est limite du tabassage, euh, du tabassage médiatique. Là, euh, euh, moi j'écoute France Inter, donc euh, j'en ai entendu parler euh, tous les jours euh, pendant, pendant la campagne. Euh, et pourtant, euh, en fait, je pense que je comprends toujours pas vraiment euh, les responsabilités de la région par rapport euh, à la ville, euh, par rapport au département. Je vois pas... Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai pas... Euh, Ouais, que j'ai pas donné plus euh, d'intérêt que ça, euh, à cette campagne, quoi. Et les médias Parce que quand même, on... dans une période où... beaucoup de gens ignoraient les, les élections, mais qui pouvait passer à côté euh, de l'euro Et on savait tous les résultats, est-ce qu'on savait tous qu'il y avait des matchs qui se tenaient Vous Voyez, le canal médiatique. après, c'est la poule et enfin, le foot, ça intéresse plus. Enfin, moi, je... je m'intéressais plus au foot... Euh... Ouais, ouais, mais je suis... Euh, voilà, ouais, ouais... Mmh. Je, je propose, bah, mmh. euh... Non, mais ouais. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu serais pour... L'obligation du droit de vote Non, non, non, non, parce que je, je, je pense que c'est important de voter, mais euh, qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas voter, euh, bah ils, ils font comme ils veulent finalement en fait. Euh, c'est pas. Je, je préfère qu'ils votent pas plutôt qu'ils votent par obligation et donc qu'ils votent n'importe quoi. Je pense. Après, je pense que les gens préfèrent aller juste aller voter pour les présidentielles. Et encore, de plus en plus de personnes se posent la question d'aller voter ou pas pour les présidentielles. Donc après pour les départementales, je pense que ça passe au-dessus de la tête, hein. ça, ça nous passe au-dessus, on n'a même plus envie d'aller voter en fait, on n'a pas envie de se déplacer dans un bureau de vote tout simplement. Je, je dis, hein, j'aurais voté si ça avait été à côté de, de chez moi en fait. Et c'est, du coup, j'ai refait ma carte d'électeur, quand même. Euh, euh, comme je, je me suis pas déplacée, je me suis dit non mais c'est trop con. Voilà, la prochaine fois je voterai, mais je voterai à côté de chez moi. Je voterai pas dans un arrondissement déjà qui n'est plus le mien, enfin dans une ville qui n'est plus la mienne, euh, voilà. Quand on regarde mondialement, on est un des rares pays où on peut s'exprimer, où on peut voter, où la démocratie est quand même là et euh, sans arrêt, on voit des trucs horribles qui se passent dans d'autres pays. Nous, on a cette liberté. Donc, euh, bah, si on n'a pas euh, ce qui nous convient, euh, on peut monter des collectifs, euh, ouais, faire pas, des choses. Hein. Je pense qu'il faut plus s'impliquer. Euh, voilà. Je pense que, effectivement ouais, le, pas, le jour où on pourra plus voter, ça sera quand même super inquiétant. Ah, voilà. Mais euh, ça commence pas par là, je pense. Il faut... y a peut-être des, des, de, des niveaux où les jeunes peuvent se... Euh, les jeunes ou les moins jeunes. Hein, peuvent s'impliquer et avoir de l'influence, et puis voilà, essayer de construire quelque chose, une façon de penser, un projet, un, un truc. Mais euh, puis un jour, euh, que les politiques euh, reprennent ça. Enfin, mais... faut bah, il faut qu'on fasse sans. Beaucoup là, de gens qui voilà. nous ont dit la démocratie directe, participative, quelque chose de plus. Bah, la place, de toute manière, euh, les, les gens ne feront pas de la place, ils diront venez. Euh. Non, il faudra la prendre, hein. mais voilà. Pour terminer, je te propose d'écouter Charlotte, une jeune femme que j'ai croisée en début de tournage, avant toutes ces personnes donc, marchant d'un pas pressé sur un trottoir de Saint-Ouen. Son propos vaut presque pour une conclusion, un résumé de l'ambiance politique de ces élections. Oui, je pars non seulement voter, mais également tenir la permanence du bureau de vote d'un des bureaux de vote de Saint-Ouen. Félicitations Merci. Alors toi, là, le premier tour, tu l'as peut-être déjà tenu le bureau ouais. comment, tu, comment dans le bureau de vote on sent euh, les choses depuis une semaine-là. Bah, globalement, enfin, il oh, y, y a une distinction entre les gens vraiment qui viennent voter de façon un peu aléatoire et euh, les militants, mais dans les bureaux de vote, les gens sont pas très, très motivés, ou alors arrivent, certains arrivent, sachant même pas qu'il y a deux élections qui se tiennent en même temps. Euh, certains arrivent aussi en regardant les professions, un petit peu comme c'était le marché et euh, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une petite, euh, une petite incompréhension à cet égard et quelque chose, dont on se dit, qu'il y a vraiment du boulot à faire euh, pour, pour amener les gens sur des idées concrètes, etc., et pas juste voter par habitude. Mais bon moi j'ai trouvé ça super intéressant et participer, enfin se mobiliser euh, en ce moment me semble assez capital eu égard au, dé au développement du monde. Et en quoi, pour toi, c'est important de voter pour les départementales et les régionales, justement bah parce que les gens, en fait, enfin, il y a une vraie, je trouve, contradiction dans le système français où euh, les gens, enfin, quand je dis les gens, c'est très aléatoire, mais vont être les premiers à dire, on est contre le cul du chef, tatati, tatata, on n'obéit pas à une seule personne. Donc la présidentielle et l'incarnation, et en même temps, enfin simultanément, pas en même temps, simultanément, ils vont pas du tout se mobiliser sur des élections. Alors, je commence par les départementales, qui est quand même l'échelon qui nous concerne le plus directement, puisque c'est le plus proche, euh, qui est en charge des collèges, enfin de tout un tas de choses, et tout tous ces échelons régionaux, qu'ils soient les régionales, euh, après les municipales, etc. Mais c'est vraiment fondamental dans euh, la structure du pays, en fait, parce que si on vote que les élections présidentielles, on n'est pas vraiment dans une démocratie, parce que le reste des institutions fonctionne sans nous, quand même. Donc je trouve que c'est un petit peu léger. Et puis pour finir, à ton avis, euh, qu'est-ce qui expliquerait, selon toi, le taux d'abstention record de la semaine dernière et peut-être d'aujourd'hui alors, euh, plusieurs choses. Euh, je pense, euh, pour commencer, parce que l'abstention, euh, on la trouve aussi beaucoup dans les quartiers populaires et chez les jeunes. Je pense que sur les quartiers populaires, y a quand même, il faut être un petit peu lucide avec soi-même, une vraie trahison euh, des partis, euh, de certains partis, dits de gauche, euh, qui font que, bah, après euh, plusieurs années d'exercice du pouvoir, euh, les gens ne croient plus en les promesses euh, non tenues. Ça, j'en suis euh, un peu convaincue, désolée, et je pense que c'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches. Et, euh, et parallèlement à ça, on sort quand même d'une crise, enfin, euh, euh, on est dans une crise, voilà, on est complètement dans une crise sanitaire où on nous rabat les oreilles de tout un tas de trucs, mais il y a quand même aussi la crise économique qui arrive. Et je pense qu'il y a aussi des gens, en fait, aujourd'hui, ils sont plus occupés de se demander comment ils vont bouffer demain qu'ils euh, qu vont aller voter, même si pour moi, les dieux sont complètement liés. Mais il faut avoir de la disponibilité d'esprit, en fait, pour, euh, pour faire ça. Et quand on est préoccupé par ses besoins primaires, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et enfin, pour terminer, je pense qu'il y a aussi une vraie, euh, un vrai lâcher-prise, en fait, sur... Euh, sur alors là, c'est tout un débat beaucoup plus philosophique, etc., mais la place de l'individu dans le néolibéralisme, qui est bien ancré dans la tête des gens, et aujourd'hui, on considère que bah, à chacun, euh, doit se, chacun doit se démerder. Voilà, exactement. Et le vote, la société, la communauté passe en huitième euh, partie de soirée. Donc, euh, je pense que ça, ça joue hélas à plein. Et pourquoi je dis hélas à double titre Il y a aussi euh, la pénétration des idées néolibérales qui font que... Bah, voilà, exactement. Et ça, on se pareil. désagrège... Oui, enfin, alors ouais. malheureusement, le néolibéralisme est bien réparti dans la classe politique, ouais. à part euh, dans, une, dans la vraie gauche. Mais euh, au-delà de ça, euh, oui, non, complètement. Il y a vraiment tout ça. Et puis, on a brodé les régionales sur des enjeux sécuritaires qui n'ont absolument pas lieu d'être. On nous parle des, de sécurité d'immigration à euh, tous les quatre matins. Les gens, je pense qu'il y en a, ils en ont juste rien à faire en fait. Euh, ils veulent bouffer. Donc, euh... Donc voilà à peu près comment j'explique. Merci à toi. Ce... Je t'en prie. <rire> voilà, mon cher et ma chère internaute, on a fait un joli petit tour du département de Seine-Saint-Denis, euh, où, comme je disais en intro, le taux d'abstention est énorme. Et pourtant, aujourd'hui, on a croisé, je ne sais pas si c'est parce que c'est les gens qui étaient dehors aujourd'hui qui, euh, qui du coup allaient voter, mais on a croisé beaucoup de gens qui allaient voter, mais autant de gens qui n'allaient pas. Et ce, je ne peux pas euh, là à chaud faire euh, une analyse pointue, euh, ou même pertinente de ce que j'ai entendu, mais n'empêche que j'ai retenu que euh, les abstentionnistes où les électeurs n'ont pas forcément euh, euh, l'un ou l'autre une réflexion qu'on pourrait leur prêter dès le départ. Tu vois, comme par exemple un électeur va être hyper politisé, choisir machin, et l'abstentionniste n'a pas d'idée politique et sans... Eh ben non, fait, finalement, je vois, euh, je savais, je pense un peu déjà, mais ça s'est venu se confirmer que euh, euh, on avait du coup des réflexions intéressantes de tous les côtés. Euh, J'espère que tu auras apprécié la vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour ces, si c'est le cas, de laisser un commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, de partager la vidéo autour de toi et de participer au financement des prochaines vidéos sur Tipeee, sur LOSO. Dans tous les cas, tu retrouveras les liens sur gemil.fr soutenir. Merci beaucoup, abonne-toi, c'est gratuit ça, et à bientôt. Ciao